Bonjour à vous tous et à vous toutes et merci de votre fidélité. Alors question aujourd'hui, en fait qui me tracasse déjà depuis plusieurs mois, c'est savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme Delphine Jubilar, qui a disparu le 15 décembre et que l'on n'a plus revu. Alors on n'en entend plus parler non plus dans les journaux. Alors d'après ce que je sais en fait, elle a quitté le domicile, alors d'après ce que dit son mari, au cours de la nuit. Et puis, elle n'est pas rentrée. Elle laisse derrière elle deux enfants en bas âge. Et puis, apparemment, il y avait une histoire d'amoureux éventuellement sur Internet. Bon. Donc, on va voir éventuellement ce que dit le jeu. J'ai aucun a priori. Toujours important hein, quand on fait des tirages. Il faut vraiment, vraiment essayer de rester neutre. Parce que sinon, on fausse euh, les cartes. Et donc, eh bien, je vais donc poser la question de savoir qu'est-il arrivé à Delphine jubilard au cours de cette fameuse nuit du 15 décembre alors voilà. science et prière bon en pour l'instant j'ai l'impression que il y a comment dire une attente hein. Alors science, ça peut être tout ce qui est scientifique, par exemple les investigations scientifiques, ce genre de choses, qui sont en attente. Peut-être par rapport à... ça fait penser en fait à l'enquête en, en science, ça fait penser plutôt à vraiment à l'enquête qui est en attente. Alors j'ai les questions d'argent qui ressortent, ça c'est la maternité, il y a une rupture et une sagesse. Donc ça, pour moi, c'est la situation telle qu'elle était euh, à l'époque de sa disparition, c'est-à-dire qu'il y avait des questions d'argent et qu'elle pensait vraiment à rompre avec, euh, avec son mari, puisqu'ils étaient en instance de divorce, hein, et que donc elle trouvait plus sage, justement, de, de faire une coupure. Et là, il y a les questions d'enfants. Bon, je pense que ça, c'est vraiment le, le contexte qui est posé. Alors, on va essayer, en fait... De savoir ce qui s'est passé après ouais donc il y avait bien un manque d'argent dans le couple c'est elle qui en fait euh, gagnait euh, euh, le salaire euh, enfin c'est elle qui avait un salaire en fait pour deux hein. quelque chose par rapport aux enfants ici il ah, y avait vraiment des tensions dans le couple hein. et même même des mensonges ou de la trahison. Là, ça me fait penser tout de suite à un adultère, ça. Hein. Donc, je vous le dis parce que c'était vraiment la première idée qui m'est venue. Je pense effectivement qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie à elle et que cela suscitait euh, beaucoup de tensions dans le couple. Alors, silence par rapport aux enfants. Donc, en fait, euh, bah, les enfants, ils étaient protégés quelque part. Hein. C'est-à-dire que... Euh, mais là, je suis plus centrée sur Delphine. Hein. Elle essayait vraiment de protéger ses enfants et de rien leur dire. Donc, les enfants ne savent rien, en fait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait bien le problème d'argent dans le couple. Elle voulait partir et il euh, y a eu des histoires de d'adultère, je pense, hein, vraiment. OK. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, la question est de savoir si elle est partie d'elle-même ou pas. Hein. En fait, c'est vraiment la question qu'est-ce qui s'est passé pour Delphine Alors, racine. Attends, ça, c'est les racines. Euh, c'est racines, racines. Ah, attendez, parce que ça, c'est une carte qui est importante. ces racines, c'est la famille, normalement. Quelque chose par rapport à la famille. On va annoncer quelque chose par rapport à la famille. naissance au printemps alors on est au printemps hein. et isolement j'ai l'impression que le je jeu ne veut pas me répondre En fait, ce serait ici quelque chose qu'on va annoncer et qui concerne le foyer ou la famille Alors par rapport à un isolement. Et je pense qu'on va vraiment avoir des révélations sur ce qui se passait dans cette famille. Alors ça, ça peut être la carte de la soumission. Hein. Donc on va apprendre encore d'autres choses. Ça ne me dit pas si elle est partie d'elle-même ou si elle est en vie. Donc on va demander, est-ce que Delphine Jubilard est encore en vie On va peut-être poser la question carrément. Hein. Alors, illusion. Donc c'est un peu comme si c'était la fuite. Ou alors, il y a l'illusion qu'elle est en vie. Hum. Moi, j'ai peur qu'il y soit arrivé quelque chose comme ça. Hein. Parce que là, c'est vraiment la carte du couteau. J'ai un peu peur qu'elle lui soit arrivé quelque chose. Donc peut-être une mauvaise rencontre. Parce qu'il y a la carte de sacrifice, une carte qui est très très violente. Oui, j'ai la carte de l'homme. Je pense vraiment que l'homme, un homme, pardon, il y a un homme qui l'a sacrifié ici. Elle fait une Un homme avec des enfants. Oh là, on va pas dire de nom. Hein. Mais euh... ça ne me plaît pas du tout ces cartes-là. Moi j'ai peur qu'elle ait vraiment eu un... Enfin, qu'elle ait été sacrifiée. Confirmation. Ouais. comme s'il y avait quelque chose qui avait été scellé, en fait. Il y a la question des enfants qui ressort. La garde des enfants. Bon, là, évidemment, dans ce jeu, je, il ne faut, il il faut, faut surtout pas accuser quelqu'un. Hein. Donc, euh, je, je suis très, très prudente. Mais enfin, il y a quand même la, la question des enfants ici, la garde des enfants. Les questions d'officialisation par rapport aux enfants ici, pour un homme. Alors, par qui est-ce qu'elle a été sacrifiée Parce que j'ai quand même l'impression que c'est un homme. Ouais, elle a été punie. Bon, on va refaire un jeu parce que j'en ai tiré beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on va la retrouver. Hein. Il y a la carte de la, de la, du sacrifice. Et sur, le, sur cette carte, il y a le couteau. Donc, j'ai vraiment un peu peur que, euh, que son, son destin a été vraiment tragique. Alors, on va voir. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ce qui est arrivé à Delphine Ou plutôt, est-ce que Delphine est encore en vie hein, Parce qu'en en fait, c'est la question principale. Hein. Est-ce que Delphine Fubillard est encore en vie Voilà, comme ça, clair et net. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, j'ai l'excès et l'avenir. Bon. Alors, est-ce que Delphine est encore en vie Je vais les cartes comme ça. Est-ce que Delphine est encore en vie Est-ce que Delphine Jupilard est encore en vie J'ai bien son visage en tête. Alors, la liberté, la porte, l'enfermement et la société. La ville. Enfermée, prison, prison. Donc, elle est emprisonnée quelque part. Elle est enfermée quelque part. Inviter la porte. Ici. Invitation, liberté. Bon, je pense que ça veut dire qu'elle avait vraiment envie de liberté ici. Elle avait envie de partir. Hein. Mais elle s'est trouvée enfermée Ici alors elle s'est trouvée enfermée dans sa situation en fait hein. d'accord mais est-ce qu'elle a envie euh, euh, d'effiner proposition oui donc c'est bien ça elle avait bien envie de partir hein. en face il y a une tentative de réconciliation mais elle, elle était fatiguée. Je suis en train de sortir son état d'esprit. Hein. Et il y a eu des pleurs. Oh, il y a vraiment eu un drame. Je vois qu'il y a eu un drame par rapport à son mari. Hein. Il y a vraiment une... En fait, il ne voulait pas la laisser partir. Non. Elle, elle avait envie de liberté. Elle se sentait en prison. Et peut-être qu'elle voulait changer de ville aussi. Je pense hein, elle voulait vraiment partir et aller ailleurs. Hein. Parce que c'est la carte de la ville. Je pense aussi qu'elle avait une opportunité de partir, mais ici, son mari n'était pas d'accord, et donc ça s'est traduit par des pleurs. Mmh, ça sort le drame familial, tout ça. Alors, est-ce que euh, Delphine est encore en vie Je, re Je remonte toujours un petit peu dans le temps hein, pour voir euh, toujours ce qui s'est passé avant. Un complot et. Stérilité, médisance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été fait contre elle, qui a été préparé. Alors, le complot, c'est en fait préparation d'un mauvais coup, en hein, quelque sorte. Hein. Arbre mort. Bah, ça veut dire que la situation, de toute façon, était bloquée. Est-ce hein. euh... que Delphine est toujours en vie Attente. Moi, j'ai pas l'impression, mon ressenti avec cet arbre mort, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle soit, euh... qu soit encore parmi nous. Hein. Mais on va la découvrir, il va y avoir une révélation. à la campagne on va découvrir quelque chose à la campagne Delphine, Delphine, Delphine ouais, fertilité après c'est bizarre ça me parle vraiment de, de ce qu'il y a dans le sol est-ce qu'on va la retrouver allez on va poser la question comme ça moi, j'ai pas l'impression qu'elle... Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y ait quelque chose de dramatique. J'ai pas l'impression qu'elle soit en vie. Hein. Les racines. Bah écoutez, pour moi, elle est... Elle est sous terre, j'ai envie de dire. J'ai l'arbre ici. Ouais. Peut-être même euh, bien caché hein. dans une maison, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va retrouver Delphine Et Écoutez, voilà, j'ai la réponse. Bon, je suis désolée. Moi, je, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas qu'elle soit en vie. Alors, si je me trompe, bah, tant mieux. Hein. Mais euh, je ne pense pas. Parce que là, j'ai quand même la carte qui est sortie, la carte du cimetière. Hein. Je pense qu'on devrait la retrouver quand même. Parce que là, j'ai quand même une découverte. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, c'est un tirage, évidemment, euh, que je vais mettre dans les open mind. Hein, parce que c'est un tirage qui n'est pas politiquement correct. Hein. Mais, euh, bon... Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et, alors, je ne veux pas dire de nom, je ne veux pas dire qui c'est, mais euh, avec la triade, on a vu la carte du sacrifice. Donc, de toute façon, euh, il y a un homme. Je pense qu'il y a une histoire avec un homme. Maintenant, je ne sais pas qui c'est, mais il y a eu quelque chose. Ouais. Et mais on va la retrouver, à mon avis, ce qui est découverte. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Laissez-moi un petit pouce en l'air, comme on dit, si cela vous a plu. Merci beaucoup, au revoir.